Salut à tous, c'était Tarpoyant. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de soufflerie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau test d'arme, le HK SFP9. C'est ça. Donc, on tire avec du 9 mm. Je ne connais pas du tout cette arme, jamais testé. Mais euh, bon, j'imagine que dans le principe, on est toutes pareilles, hein, rechargement, tout ça, culasse, belle arme, hein, qui a un, plutôt un bon poids. Et puis, bon, voilà. une fois que c'est bon... Euh... Tout le monde sait comment s'en servir. On va pas faire de cours de maniement d'armes, mais en tout cas, c'est sympa. On a un bouton d'éjection qui est tout sur le bout. Vous avez juste ici les deux en mode ambidextre. Juste ici. Mais sinon, bien cool. Et puis, on va caler la cible, on va mettre les écouteurs au top et puis on va s'amuser avec tout ça. Bon, ben voilà, le chargeur est rempli. On aura 10 cartouches à tirer pour le HK. <rire> le HK SFP9 donc voilà, premier tir de l'année j'espère très ça vous faire kiffer Première de l'année, ça fait trop du bien. Eh bah ben, ça va, je trouve que j'ai pas trop perdu la main. Bon après on est sur du tir à 10 mètres. Ouais, ben j'en ai une plein cœur. Là en fait il y a les toutes premières. Les débuts que j'ai un peu ché et après sur la fin je me suis un peu plus concentré. Ouais, euh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah bah, j'en ai tapé une autre dedans là, j'en ai tapé deux plein centre, et je crois que j'en ai collé un peu là encore. Donc Je suis encore un peu à gauche, faut que je vise un petit peu en haut à droite par là, et ça arrivera. Ouais euh, ça va, on est sur le premier tir d'année, je trouve que j'ai pas peur. Donc voilà, on se retrouve quasiment à la fin de la vidéo, où je vais simplement caler toutes mes cartouches, mes dernières 10-15 cartouches qui me restent en 9mm, dans le chargeur, parce que c'est un chargeur 15 coups. Et euh, comme ça on va s'amuser en live direct pour terminer tranquille Et puis euh, tout, tout balancer euh, tranquille N'hésite pas à cliquer sur cette arme pour t'abonner et on se retrouve une semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.